Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue chez le maître Tchéji Amioué, un maître très réputé, très actif, très efficace dans les travaux spirituels, dans les travaux occultes comme eh, les multiplications de l'argent, la fabrication, la conception et l'activation du portefeuille magique, du béto magique, de la, de la valise magique de la conception des bagues de protection, des chaînes de porte de protection, des tapis de protection, de retour d'affection surtout au niveau de l'est, si vous voulez que votre est, que ça soit femme ou homme, vous revienne en moins de 24 heures, je suis très spécialisé dans ça. Donc euh, dans les travaux de retour d'affection, d'amour de Beaucoup de je t'aime les gens vont te considérer dans la société d'équilibre mental, d'équilibre psychique, psychologique et dans tous les domaines. Je suis très actif dans ça. Je suis au Bénin. Je suis au Bénin dans la ville qu'on appelle Kétou. On est d'accord, Kétou, Kétou, c'est une ville située au sud-est du Bénin. Et pour me contacter, je suis sur le plus de 129 le 65, 78, 84 et 80. Je suis très actif et tout ce que vous désirez, je peux le faire et je l'ai fait. Mes travaux ne consomment pas du sang humain. Je n'utilise pas le sang de l'homme. Je n'utilise pas d'ailleurs le sang ni des animaux, ni de qui que ce soit. Moi, j'utilise seulement les feux et les paves. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour vous faire une démonstration du portefeuille magique. Le portefeuille magique, c'est un portefeuille qu'on a fabriqué et, et à ce portefeuille-là, on a donné le pouvoir des génies multiplicateur, de multiplier de l'argent qu'on va mettre dans ce portefeuille. Donc aujourd'hui, nous allons faire une démonstration du portefeuille magique qui va nous vomir 200 000 francs. On va multiplier 20 000 et qui va nous faire sortir 200 000 francs. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le portefeuille magique. Voilà le portefeuille magique. Voilà, c'est un portefeuille qui porte mon nom spécial. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux marabouts. Il y a des voleurs. Ils vont aller sur le TNT là. Ils vont prendre vos articles. Et ils vont, ils vont faire de ça leur outil de travail. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Donc ça là, c'est spécialement pour moi, Maître Teddy. c'est mon portefeuille magique, c'est mon outil de travail. Donc c'est ce portefeuille, c'est un portefeuille qui a la puissance, comme vous le voyez là, ce sont des courriers, ce sont des outils de conception très actifs, très puissants. C'est un portefeuille qui a la puissance des génies, multiplicateur, de pouvoir multiplier de l'argent. Donc, ici, c'est la puissance même, la protection. Celui qui a ce portefeuille à la paix, à la joie, à tout. Tous les malheurs sont directement désactivés, ils sont annulés. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Deux fois la protection. Aller et retour, aller et retour. Donc, le bien-être est là. Chez moi, il n'y a pas de problème. Je suis très actif. Je suis très productif. Et tout ce qu'on me demande, je l'ai fait. Et mes clients, partent toujours avec la joie au cœur, avec la satisfaction. Alors c'est ça, donc euh, avec ce portefeuille, je vais, nous allons multiplier deux billets de 10 000, voilà le premier billet de 10 000, le second billet de 10 000, le voici, et pour commencer je vais vous présenter l'intérieur du portefeuille, porte je vais vous le présenter c'est ça, comme vous le voyez là, l'intérieur il est complètement vide. Vous voyez, c'est complètement vide l'intérieur du portefeuille. Alors, je vais disposer dans ce portefeuille les deux biais de limite. Alors, voilà. Je les ferme. Au génie, je vais le donner à boire au génie. Le parfum et ils vont Voilà. Ensuite, je vais leur donner de la poudre. Si vous nous suivez, je suis en train de faire la multiplication de 20, 000. de 20 000, qui va nous faire sortir 200 000 francs CFA, qui va nous faire sortir 200 000 francs CFA. Et je suis le maître Djedi Amioué. Je suis très actif et si vous avez besoin de n'importe quel travail, il suffit de me contacter sur le plus de 129. Le 65, 78, 84, 80. Et je suis au Bénin, dans la ville qu'on appelle Kétou. Alors, moi-même, je vais commencer. Je me lave, je me débarrasse de tout ce qui est souillé. Et je me mets dans le monde des jeunes. à ago ago je suis un peu J'ai mon roguin t'a, mon roguin Alors mon dans alors mon béaton, je vais mettre le portefeuille dans sa chambre. Nana, on va se... Kolyokonoua se, nana, on va se... Watu, tu, watu, tu, watu, tu, olé, lélé. Watu, tu, olé, lélé. Watu, tu, olé, lélé. Kolyokonoua se, nana, on va se... Kolyokonoua se, nana, on va se... Voilà. Comme on y a un comité la a de y a de de la multiplication de de a de donc, euh, voici venu le moment d'ouvrir ce grand portefeuille, c'est un grand moment. Les génies multiplicateurs. Voilà, fut aussi venir le moment. Donnez-nous la grâce. Et ne nous donnez jamais la honte. Nous vous demandons. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu pour tout. Soyez le bienvenu. Merci infiniment. Sans quoi, sans courage, sans croyeron, sans courage, sans croyeron. On ne voit pas voilà la lumière. Vous voyez? Voilà. La gens qui est sorti. Est-ce qu'on voit? Montez un peu la caméra, voilà, approchez la caméra. Vous voyez, voilà les billets que je vais faire sortir. C'est ça. Mais c'est vraiment le génie. C'est vraiment, Nigel. Merci beaucoup. Merci. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Je sais que je peux compter sur vous. Merci à tout le monde. Merci à vous qui êtes ici. Merci aux esprits qui sont là et qui continuent toujours de rester avec le maître Jelly. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai eu à dire tout à l'heure, pour me contacter, ce n'est pas du tout difficile. Il faut juste contacter. contacter et le plus 229, le 65, 78, 84 et puis le 80. Je recommence. Le plus 229, le 65, 78, 84, 80. Je suis très actif dans tous les travaux de retour d'infection, de traitement surtout, voilà, de traitement surtout comme vous le voyez, de traitement des maladies spirituelles, de prostate, d'insuffisance rénale d'envoûtement de hémorroïdes. Je traite tout ça d'infectilité. Et aussi pour rendre quelqu'un riche, les gens sont riches. Je suis très actif dans ça. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre démonstration. Merci.